Hey, écoutez la voix du Rossignol Je suis le nouvel ambassadeur de la jointe Bois en Afrique et pourquoi pas dans le monde entier Excellence, Léon Lambert Ramouzou Laisse-le parler seulement Pas de Laisse-le parler, Ne pas pas mon ami, faut avancer laissez le parler, tout le monde a besoin de faire de la pensée Laisse-le parler, s'il te plaît mon ami, ça va moi je ne suis à l'aise que sur la piste ah, eh, ah, laissez-les parler Viens ah, eh, dans on va casser bon, là, la Laissez-les parler, viens on va eh, On va casser eh, la les parler dans fête, on, eh, on va casser ah, la baraque, Laissez-les parler. Ah, ah, la ah, la laissez parler, viens on va bouger Quand on parle du loup, on voit sa queue, voit sa queue. Je me présente, ah, appelle moi Guillaume. Ah, je chante et je danse, ah, oui, je cache, oui, je oui, fais oui, le micro ah, le de ah, elle est ma mélodie, mon sourire, mon chéri Elle est ma symphonie, mon souffle, de vie, mon paradis Si je l'aime, si tu l'aimes, alors viens, on va danser Si je l'aime, si tu l'aimes, alors viens, on va bouger Elle est ma main, ma femme et ma congé Elle adoucit mon cœur tous les jours quand je me plais Si je la délaisse, je ne vais pas m'en sortir Elle sature mes pensées de midi à minuit Que tu sais qui te crie, qui parle, qui râle et qui jacasse Sache que moi je reviens vraiment de très très très loin En attendant je fais ma chose, je gère mon micro Vous vous égociez dans le désert Ma Khalifa, en en J'aime ma musique On y va Laissez-la parler, ne va pas mon ami, faut avancer Laissez-la parler, tout le monde a besoin de faire de Laissez la pensée Laissez-la parler, s'il te plaît mon Laissez-le parler, moi je ne suis pas l'aise et puis tu la piste. Oh, eh, oh, Laissez-le parler, viens dans oh, ma faite. Eh, on va casser bon, la parade. Laissez-le parler, viens on oh, va bouger. Eh, on va casser oh, la parade. Laissez-le parler, viens oh, on va bouger. Ouais. J'étais de passage un jour et j'ai croisé une si belle et jolie fille. Je l'ai appelée, elle a demandé son nom, elle m'a dit qu'elle s'appelle la musique. Oh là, je vous raconte pas. Ton dessous est plein de son charme À l'instant toute ma vie a changé Mais dites-moi parmi vous qui est aussi belle que cette musique Oh non, y en a pas, y en a pas, y en a pas, y en a pas Bon Dieu de bon sang Dans la vie a des hauts Dans la vie a des bas. Elle me fait voir les hauts Ouais j'oublie tous les bars Si on te sa photo il y aura pas de débat, elle mélange tout le monde, Minimise tout le monde, elle attaque comme un virus, ouais Elle me fout la foule la pression, sa beauté est une sorte d'agression, Oh mon Dieu, pourquoi c'est toute intention Elle attire toute mon attention Je tends mes relève et j'avance, rien à foutre je me jette dans la danse, Du matin jusqu'au soir c'est la on s'arrête pas ici si ça passe sous sa classe Patati patata, musique, pour ça, elle attire sur moi ça fait ratata Le chien à boire, la caravane passe, on y va Laissez-la parler, ne pas la mon avis faut avancer Laissez-la parler, tout le monde a fait sentiments la du Laissez-la parler, c'est Laisse Laisse mon parler, c'est mon avis, suis pas à l'aise Laissez-le parler, moi je le suis à C'est la parler, tiens-toi à bouger. Marc a parlé, Snab est mon ami. Mon poteau c'est ma Adi, Soit suis un soin de Ahmed par Aladi, parasite. Inex, music, positif. A ta phrase, création. Quand on pleure, on voit Félicio, assistance. Et Khalifa calife